Pas mal moi j'achète sans poisson sans, sans riz. et il achète avec viande et cassouler en plus Cassoulet qui est cher autant de fêtes maintenant il achète avec viande et jusqu'à il faut que je l'attaque faut que je l'attaque monsieur monsieur vous qu'est ce que vous faites dans la vie comment vous arrivez à faire à manger avec poisson et cassouler encore voilà que le pays a dû actuellement. Et vous prenez encore Vous êtes un gaïman. Vous êtes un gaïman. Ça va. Hein Vous mangez cassoulet avec fiane. En plus, il y a, y a encore œuvre dedans. Mais Monsieur, et ceci encore c'est pour qui En fait, c'est pas moi, j'ai payé ça. Hein. Qui a payé C'est le tonton en rouge là, euh... qui a porté boubou rouge et puis qui a mis le coton dans les narines là. C'est qui m'a Il n'y a personne là. Hein? Moi je le vois, c'est ça, je lui dis que c'est pas moi j'ai payé ça. C'est ça, je suis en train de lui expliquer, non, tonton. Vous parlez à qui Il a dit si vous voulez manger là, de commander pour vous aussi. Le tonton il est gentil, c'est vrai, il est mort. Mais qui a coupé la nourriture comme ça Monsieur, vous êtes seul là ou bien Ah oui, je pense que vous n'êtes pas normal. Vous ne voyez pas le tonton qui a porté le goût rouge, qui a mis deux gros cotons dans la main. qui mange le truc là encore mais s'il a fait, c'est son argent. Mais qu'est-ce que le gars la raconte? Hein? Je ne connais pas un hein, tonton. Hein? Non, je ne connais pas un. Hein. Le tonton dit, vous appelle. Vous êtes, vous êtes, vous êtes un noir. Le tonton vous appelle. Mais venez non! Vous voyez non? T'as deux dames là haut Il m'a acheté des bédouas, il y a eu non. Prépré, il faut sortir, il <rire> est parti. Ah, comment tu as su Comment, comment tu as su Personne son coin ici chaque fois. Chaque jour c'est ce qu'il fait. Moi je, je croyais que le, le gars voulait demander quelque chose là. là. Je voulais demander quoi Chaque fois c'est ce, ce qu'il fait. Chaque fois il fait un dire c'est ça. Non, tu as été spécialisé. Et tu as envoyé la nourriture en direct. Moi j'ai cru au début que la nourriture disparaissait. Comment c'est bien Il a même laissé sa nourriture. On va compter les grains ou bien on va partager. Non, on va partager en grain. On ne peut plus compter les grains ici. Et ici le plat aussi.